Donc, à la toute fin du projet, euh, c'est important pour moi de prendre un petit moment de causerie, question de faire un retour réflexif sur tout ce qu'on a vécu ensemble. J'ai placé euh, sur les murs de la classe euh, différents éléments qui témoignent de tout le parcours euh, qu'on a fait ensemble dans la découverte des documentaires, dans la production de la table des matières. Puis, je souhaitais que ça soit un moment, d'une part, où est-ce que les élèves, allaient se féliciter et être fiers de ce qu'ils avaient réussi à produire, de tous les apprentissages qu'ils avaient faits, entre autres liés aux stratégies de lecture, mais aussi un moment pour réagir puis prendre conscience que maintenant, euh, ces stratégies-là, bon, on va être capable de les réinvestir dans d'autres contextes. Alors, pour la causerie, euh, je ne souhaitais pas nécessairement que ce soit moi qui questionne les élèves puis qu'il y ait un aller-retour. Je voulais qu'ils puissent échanger ensemble. Donc, on a préparé des dés avec différentes questions qui sont liées à l'appréciation, à la réaction au projet. Et puis, euh, les enfants en sous-groupe euh, ont lancé le dé puis ont échangé euh, sur leur perception de ce qu'ils ont vécu sur leurs apprentissages. Quels autres éléments sont utiles dans, dans un documentaire pour trouver de l'information. Euh, il y a l'index, il y a aussi le sommaire une fois le projet terminé, c'est sûr que ça m'intéressait de voir est-ce que les élèves sont capables de réinvestir euh, tout ce qu'on a appris, d'utiliser les stratégies de lecture et de choisir les bonnes stratégies au bon moment. Donc j'ai organisé un petit jeu, un genre de cherche-et-trouve où est-ce que les élèves sont interpellés à repérer des informations dans différents documentaires. J'ai commencé par faire une sélection d'environ euh, une quinzaine de livres. J'ai préparé des questions pour chacune ou est-ce que ça invite les élèves à utiliser les aides organisationnelles pour repérer l'information. Et puis en se promenant à la bibliothèque avec leurs tablettes, j'ai créé un petit fichier Keynote où sont déposées les questions. Alors les enfants avaient à se promener avec les tablettes. Pour prendre en photo euh, les informations repérées et puis en fait s'amuser en même temps là, à, à consulter euh, tous ces documentaires-là de façon efficace. Alors, en conclusion, ce que je souhaite faire, c'est d'inviter mes élèves à répondre une à nouveau au questionnaire que je leur avais présenté avant même que le projet commence. En fait, ce que je souhaite voir, c'est est-ce que euh, leur plaisir à lire a évolué? Est-ce que ça a ouvert leurs horizons? Parce que je me rappelle qu'à l'automne, mes élèves aimaient beaucoup les albums, mais très peu les documentaires. Donc là, ça va être intéressant de voir est-ce que maintenant, leur choix de lecture